Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Lifestyle et Vlog Peuchou où je me prends absolument pas la tête. C'est vraiment une chaîne où vous allez apprendre à me connaître sans filtre. Yo, la mif Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog puisque je vous amène avec moi à me faire tatouer. Donc, on est chez La Griffe Bleue. Et euh, bah, je vous en dis. Je vous présente Deb qui va donc me tatouer et Red qui va donc vous enviarder Du coup elle est en train de manger des beignets Genre ça fait tellement longtemps que je le veux ce tatouage que genre pour moi il a une signification tellement forte, ça fait tellement longtemps que je le veux que quand je l'aurai, ça, ça va, va me voir. stérilisé, à usage unique bien évidemment. Donc on a une aiguille, une buse. La buse c'est ce qui va servir à tenir l'aiguille en fait dans la machine. Ça. Ouais, je pense. Après euh, du coup ça touche pas trop mes grosses hanches. Mais non, ça le travail va commencer. En oh, plus je sais. Ah. Mais moi j'ai trop quand je suis stressée tout ça, ça me donne la diarrhée de ouf tout le temps. Oh. Pour tout, pour tout Alors, non, Mais il y en a qui ont mal qui ont mal à la tête et tout. Moi, c'est la diarrhée tout le temps quoi, c'est incroyable. Alors quand je suis dans des endroits euh... Quand je suis chez moi, ça va, tu vois. Mais quand je suis dans la rue, des fois, je suis boulimique. Léa yeah, c'est super à pas du tout. On va vous parler de diarrhée. Alors, on La diaré. Oui. Oh, eh, tu l'as eu ça, j'espère. Je suis... Tu as eu ce super drap. Euh, <rire> <rire> ouais, c'est ça, ça, ça. ça c'est la diarrhée verbale. Oh, okay. plus es stressée, plus tu t'es stressée, puis tu parles. Prête, Léa euh... Non. C'est pas trop choix là. Ta pose là, on dirait euh, Brigitte Bardot dans Gainsbourg, le film Gainsbourg là, tiens, avec la, la courbure là. Par contre, je suis pas sûre d'être... Je suis pas sûre pour toi, je vais faire que contracter comme ça. Non, tu contractes pas. Tu toi, tu bouges, tu, bouges pas. Pas, tu bouges pas. Toi, en fait, tu, si tu, tu là, ça va te faire plus mal, et moi, je vais galérer à toi. toi. Donc, tu détends le plus possible. Genre j'ai mal à 4 sur 10 là Mais là elle est en train de tatouer les fesses Donc là je suis pas hyper euh, sereine dans ma vie Mais à midi je mange McDo du coup je suis contente McDo VG oui, Du coup on fait notre petite pause McDo Et faut regarder Déjà on a pas eu les nuggets de Elise. Ouais et regardez dans son bord. il y a un pain. C'est une blague. Non, c'est vraiment une blague là. Par contre, c'est sérieux. C'était quoi que t'as ouais. pris euh, Je sais pas, un first. first poulet. Non, là, c'est par contre une grosse blague. Du coup, voilà. Ah, Donc, ah mais c'est fais... bon. Moi, j'aime bien. C'est sec. <rire> c'est une passion pour toi <rire> Non, moi, ça m'est venu quand je me suis fait tatouer. Il y a à peu près, je devais avoir. 23 ans... Et puis je me suis dit ben pourquoi pas moi, pourquoi moi je le ferai pas Ça, ça m'est tombé un peu par hasard sur, sur le coin de la, du visage euh, j'ai commencé à, à tatouer il y a quelques mois, euh, je suis vraiment novice encore. Hein, donc, euh, et euh, et c'est vrai que euh, j'ai toujours, toujours dessiné, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était euh, dessin, art, création, nanana. Nan, et, euh, et depuis qu'on a créé la griffe bleue, bah, j'ai toujours voulu m'essayer au, au tatouage. Et euh, finalement, euh, la première fois que j'ai tatoué, c'est vrai que ça m'a vachement plu. Je, suis, euh, je pense être moins passionné que Deb, Deb est, est vraiment, vraiment passionnée euh, par ce qu'elle fait. <rire> oui. <Mignonne. rire> Alors euh, nous on n'accepte pas de tatouer les mineurs. Non. Même avec un adulte. adulte. Mais en présence d'un adulte. En France, à partir de 16 ans, euh, c'est autorisé de tatouer euh, donc, euh, les mineurs avec présence d'un adulte. Mais euh, pour nous, on ne le conseille pas parce que tout simplement on estime qu'à 18 ans on est déjà euh, très jeune pour se faire tatouer. Ouais. On sait pas encore qui on est. Euh... Et puis euh, Et puis on estime que voilà. Euh, même l'accord des parents, enfin les parents ils n'ont pas à avoir une vue oui. sur voilà. le fait qu'on se fasse tatouer ou non Ça justifie pas, euh, voilà c'est ton oui. corps, tu dois te l'approprier avant de pouvoir te tatouer en fait L'âge idéal c'est, bah, après c'est toute une question de maturité, euh, c'est pour ça qu'il faut venir discuter avec ouais. les tatoueurs généralement Enfin, c'est comme ouais, ça, bah, ça non, non, parce bon, qu'il y a bon, des moi, gens à petit qui vont être très matures pour se faire tatouer Et mmh. des, des gens qui vont juste vouloir un tatou pour avoir un tatouage ouais. Un peu comme la chirurgie esthétique Exactement bon, on est un suivi psychologique. Oui, après, <rire> après ça, on le voit, on le voit assez rapidement, si, si les personnes veulent avoir un tatouage juste pour avoir un tatouage, ils vont, ils vont proposer des idées qui sont assez communes, ouais. qui, à la mode. Qui, sont, qui sont vraiment à la mode. Donc euh, ça c'est vraiment, euh, on déconseille, parce ouais. que euh, voilà, tu ne te fais pas tatouer pour, euh, pour montrer ton tatouage, tu te fais tatouer pour toi-même ouais. déjà. Alors, en cicatrisation, donc les soins etc., à apporter après le tatouage, c'est entre un mois et un mois et demi. Et après, un tatouage en tant que tel, c'est plutôt un ou deux ans de cicatrisation complète. C'est dit que pendant surtout la première année, il faut faire attention à tout ce qui est soleil, etc. Mmh. Mettre de l'indice 50, vraiment prendre soin de son tatou, euh, surtout par rapport à tout ce qui est UV. Euh, c'est vrai que ça va avoir tendance à faire éclater le pigment. Donc, euh, on déconseille fortement le soleil pendant deux ans, indice 50. Alors, bah, tout ce qui est douleur, ça va dépendre un peu d'une personne à l'autre. Il y en a qui ne vont pas avoir très mal et il y en a qui vont avoir très très mal. Donc malheureusement, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas ressentir telle ou telle douleur sur l'échelle de l'indice. Après, il y a des endroits qui sont douloureux, c'est sûr, euh, comme les côtes, euh, les genoux, euh, tout ce qui est articulation, projet. Le proche, dos, des, ouais, proche des os et, et des tendons quoi. Le dos, euh, ouais, et puis euh, plus la peau va être euh, épaisse et dure et non fine Et euh, plus tu dois piquer profondément en fait ah ouais Et donc c'est pour, pour ça que le dos c'est particulièrement... Euh, enfin, on, les gens disent que c'est vachement plus douloureux Alors, comment bien choisir son tatoueur Faire des recherches Déjà, oui, se renseigner Faire des recherches, se renseigner sur la personne euh, Voir jeu. comment elle travaille, euh, dans quelle... Euh, dans quel cadre Il faut que ce soit euh, vraiment... Il euh, y a des normes à respecter hein, quand tu tatoues bien entendu. Euh, je parle d'hygiène, si, si c'est un tatoueur qui tatoue chez lui par exemple, il faut oublier, il ne faut pas le faire, même si c'est moins cher. Euh, parce que bien souvent, c'est euh, un gage de, de mauvaise qualité quoi. Même si tu tatoues très très bien, tu ne prends pas le risque d'aller chez une personne pour faire tatouer. Enfin, chez, chez lui, s'il n'a pas le cadre ouais, euh, approprié. Bah, L'acte de tatouage, c'est pas un acte anodin. c'est pas euh, comme aller s'acheter un jean au euh, monoprix. Donc, euh, on ne fait pas ça dans sa cuisine euh, ouais. sans notion d'hygiène et tout <rire> Mais moi, je précise juste que je m'étais fait un tout premier tatouage à l'époque pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos de tatouage, Où, euh, en fait, en gros, je pense que chaque tatoueur a son univers et qu'il faut pas prendre le premier tatoueur qui passe, il faut connaître son univers parce que je pense que voilà moi je me suis retrouvée avec un tatoueur qui voulait absolument pas faire le tatouage que je voulais il me l'a fait à l'arrache en mode voilà c'est fait c'est fait et donc euh, voilà il faut trouver euh, chaque tatoueur dans son univers il y en a qui vont être plus dans les, les tatouages réalistes, dans, dans les tatouages tribales, dans, dans les tatouages ben, comme toi qui sont vachement plus artistiques et ainsi de suite et le mieux c'est quand, euh, moi je trouve que le mieux c'est quand le tatoueur décide mieux parce qu'on connaît ça parce que comme ça il connaît bien bah nous c'est voilà, ce qu'on ce qu fait pour chaque client, on redessine à chaque fois euh, les projets et euh, ce qu'on accorde une grande importance au fait fait qu'on rencontre justement euh, les gens avant le tatouage ouais. pour savoir pourquoi ils veulent le faire, quel style ils ont choisi, pourquoi ils nous ont choisi. Et euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui nous demande quelque chose qu'on qu ne fait pas, on dit non, tout simplement ouais. parce que ça nous. Ouais, quelque chose qu'on n'estime pas bien, soit pour lui voilà, ou pour est nous. Soit de, ou de est manière intéressante. Ou... Ben ouais, voilà. Il faut qu'il en balle les deux en fait. Voilà. voilà. Il faut qu'il y ait un, quand même un feeling ouais. entre la personne tatouée et la personne Il y ait une alchimie, ouais. une espèce bon, de smooth. Je passe quand même à peu près toute la journée et 8h avec elle et avec lui aussi. Donc, euh... <rire> Ça se passe mal, c'est vraiment 8 heures super long. Déjà que je souffre un petit peu, alors là. Oh, oui. Non, elle est assez courageuse quand même. Ça va. <rire> euh, moi j'ai les deux cuisses tatouées, euh, j'ai perdu du poids, j'ai pris du poids, euh, j'ai notamment perdu plus de 15 kilos à un moment donné mais ça n'a rien changé le tatouage. Non. Après, bien évidemment, si on a des vergetures, etc., euh, qui éclatent au niveau du tatouage, là il bah, peut y avoir une perte d'encre. Oui, ça c'est sûr. Mais après, on peut on peut retoucher le tatouage. Euh, sans... toutes les encres sont véganes. Voilà, tu là, là, on va les faire entendre. Enfin, les gens qui sont autorisés en France, en tout cas, on a des grandes normes de. Par exemple, en Angleterre et tout ça, on va avoir des encres qui ne seront pas autorisés en France. Donc, euh, c'est très réglementé de ce côté-là et toutes les encres sont vegan, il mmh. n'y a pas de problème là-dessus. Et est-ce que c'est genre toxique ou cancérogène cancer Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait un tatouage. Pour Certaines donner des zones. cancers aux gens <rire> Non Les encres fluo, ce n'est pas autorisé en France. Non. Ouais. Pour le coup, en France, on est quand même plutôt pas mal réglementé. Euh, Exactement. Okay, donc je donc pas si préparé, les tatoueurs euh... respectent les ouais. réglementations françaises, ce qui n'est pas cas de tous les tatoueurs, bien évidemment. Mais euh, on n'a on a pas de risque. Ouais. Ouais. C'est bon, je peux pas confiance. Rien n'est toxique. Après, les gens peuvent faire des allergies, bien oui. évidemment. On ne peut pas euh, savoir à l'avance, mais, euh, mais c'est souvent lié euh, aux couleurs. Euh, oui. Généralement, le rouge et le vert. Le noir, c'est très très peu probable non, ça va pas, non. Là, j'ai mal déjà, donc vous imaginez pas ce que ça va être quand on va m'appuyer sur où j'ai mal. C'est comme vous avez une croûte et on vous rappuie sur votre croûte. Une croûte que t'as Voilà. Papa Une croûte que t'as Oui, c'est un peu gonflé, c'est ça Ah, tu peux beaucoup, ouais. Bien sûr, tout de suite, tu me les mains, j'arrive tout de suite. On voit un petit peu le relief. Voilà. Exactement, la cuisse. Bonne chance, Léa. Merci. A tout de suite. Moi, je veux juste dire un truc. Les gens qui disent oui, moi j'aime bien la douleur des tatouages. Alors qu'ils ont des tatouages qui, doivent, qui durent une heure max, voire deux heures grand max. Vous savez pas ce que c'est la douleur du tatouage. Ok, que ça. It's still young and there's still so much to do. Oh, and I never, never felt so cool. I never, never felt so cool. I'm in my conversation. Oh, ça t'a touché. Je vais vous présenter le monde. On dirait qu'il vient de se réveiller dans un gros soleil. C'est magnifique. Je suis éclatée. Il reste encore une heure. On va faire la boule magique. Vous allez mettre un pouce là pour cette vidéo. C'est certain, voilà, c'est la vie. Vous devez liker la vidéo. C'est sûr et certain. Parce que là, je suis dans un état. <rire> c'est un gros tatouage. Là, on est à 5h30 et il reste encore une heure. Donc là, Léa, elle va reprendre. C'était sa dernière pause. On a fait. Enfin, elle a fait deux pauses en tout. C'est trop chelou parce que je suis rouge en dessous là. C'est normal Oui. <rire> c'est normal. Ouf. là. Mon loup. Il, a la, il a la rougeole. Ça te fait mal même quand on fait ça Non, c'est juste c'est super froid T'as une petite anecdote sur les dots ou rien. A... Une anecdote sur Une les anecdote Une Un jour, explication euh... <rire> Je sais pas, non euh... Une anecdote. Une question, c'est euh, du point par point, c'est-à-dire euh, de faire des traits. Voilà. Don't you, don't you do it This flower's not a tulip Something just to ease your mind Trying to seduce it I'm the coolest, the coolest To write a jam like this Mike says it hit None of my exes let me trip But now I'm on a trip to the moon Yeah, watch me fall into the sunshine My laces will untie While I unwind I feel I lost my way And last night was a myth that it's all gone today I'm in my Converse shoes Ain't nothing to lose The night's still young And there's still so much to do Du coup là mon tatouage il s'est fini, il est quasi 21h, j'ai mis 7h de tatouage. Voilà, c'est sur ce que je conclue ce vlog. Euh... à la cuisine, voilà, n'hésitez pas à les rejoindre sur les réseaux sociaux. Ils font un travail fou, euh, moi je vous les conseille vraiment pour le coup. Euh, voilà, c'est des gens, enfin en outre d'être bon tatoueur, c'est des gens avec qui je m'entends super bien. Enfin, grave les délire et enfin, c'est 7h avec des personnes avec qui euh, vous entendez pas, c'est un peu la merde. Là on a vraiment bien rigolé. Donc voilà, sur ce je conclue ce vlog. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. n'hésitez pas à mettre un petit pouce l'air tes familles, Et sur ce je vous dis à bientôt, ciao